le touchpad avec la manette oculus donc c'est euh, cette partie ici que vous pouvez voir la partie tactile de votre euh, contrôleur oculus go et on va euh, s'intéresser ici à comment l'exploiter alors pour commencer on va se baser sur ce qu'on avait fait euh, auparavant c'est à dire qu'on va rajouter un champ texte ici au niveau du canvas et on va euh, l'appeler tout simplement on va faire un CTRLD on va le renommer directement et on va l'appeler txt euh, touchpad donc, on va descendre ce champ ici, et à l'intérieur, on va simplement écrire ici, Touchpad, voilà. Ce qui nous permettra de euh, récupérer les valeurs comme on l'avait fait auparavant. Alors, avant d'attaquer euh, ça, je vais vous expliquer comment le Touchpad ici fonctionne. Donc, je vous retrouve tout de suite dans une présentation, histoire de bien comprendre comment tout ça va fonctionner. Vous pouvez voir à l'écran un contrôleur Oculus Go. Alors la partie tactile, ça va être la partie ronde et là où vous allez pouvoir positionner votre doigt pour tout simplement euh, que le contrôleur renvoie des données à Unity. Alors comment ça va fonctionner Pour ce faire, ici on va zoomer sur la partie tactile qui est représentée par ce gros rond. Si on veut comprendre comment ça fonctionne, on peut se représenter ici deux axes. Un axe X qui va être représenté par la ligne pointillée rouge et un axe Y qui va être représenté par la ligne pointillée verte. Si euh, on met des valeurs sur ces axes, on va pouvoir observer que le centre est à 0 et en fait les valeurs sur les axes vont aller de moins 1 à 1. Alors vous devez vous, de, vous dire, bah oui là je vois déjà où vous voulez en venir, c'est à dire que le touchpad va renvoyer en fait un vecteur 2. Tout à fait, ça va fonctionner de la même manière que le getAxis si vous connaissez déjà Unity au niveau des flèches directionnelles ou encore au niveau euh, des manettes. Ben là, c'est le même principe. C'est-à-dire que si je positionne mon doigt ici au centre du touchpad, alors ce n'est pas évident de bien trouver le centre, mais en tout cas, ça va renvoyer un vecteur 2, 0,0. Tout simplement parce que la coordonnée x sera égale à 0 et la coordonnée y sera égale aussi à 0. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, imaginons que mon doigt, je le descends comme ça et j'arrive à moins 1. Ben le, le contrôleur et le touchpad vont me renvoyer un vecteur 2 0 1, ce qui correspond au vecteur 2 down. Alors bien évidemment, euh, je vais avoir des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire que je vais avoir des moins 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, voilà, jusqu'à arriver à moins 1. Moins 1 étant le maximum, on ne poussera jamais dépasser la valeur de 1 dans le positif, ni moins 1 dans le négatif. Donc c'est exactement le même principe que le getAxis. Alors s'il vous faut encore un exemple. Je vais ici vous en donner un autre, imaginons que je déplace mon doigt à peu près à cette valeur-là, ben, le touchpad va me renvoyer un vecteur 2 qui va avoir pour valeur approximativement 0,5 float pour x et 0,5 float pour y. Donc vous pouvez voir que le système il est très simple grâce euh, à la classe OVR Input. On va tout simplement pouvoir l'utiliser, utiliser le touchpad et récupérer tout simplement les valeurs euh, de déplacement de notre doigt dans un vecteur 2. Donc ça va être assez intéressant parce que ce sera assez facile de, grâce à un script de faire un genre de swipe euh, ou tout simplement de déplacer un objet euh, grâce à, ici à ce touchpad alors avant d'éditer notre script vous pouvez voir sur la scène que j'ai volontairement rajouté ici un cube sur lequel j'ai euh, au niveau du matériel ajouté euh, un matériel qui était existant qui est fourni avec la sdk avec le kit d'intégration qui est ici euh, triangle euh, curseur targeted donc ça nous permet d'avoir un genre de, de curseur à l'écran ce qui va être bien utile euh, parce qu'on va se servir de, de, de ce curseur pour le déplacer donc il est bien évidemment euh, dans le monde 3d comme vous pouvez le voir si je passe ici on peut bien l'observer par rapport à ma caméra voyez ma ouvert caméra si je passe sur le côté alors on va essayer de se mettre du bon côté voilà on peut voir qu'il est bien présent ici c'est bien un cube il n'y a pas de souci donc euh, maintenant ce qu'on va faire on va remettre en 2d parce que là on n'a pas vraiment besoin d'être en 3d maintenant ce qu'on va faire on va éditer euh, le script pour voir comment on va faire donc on retourne ici au niveau de l'input manager et on édite le script qu'on a euh, étudié depuis le départ l'Input script donc, euh, ce que je vais faire, je vais rester ici au niveau de mon update. On avait déjà fait pas mal de choses. Maintenant, on va euh, tout simplement s'occuper du touchpad. Donc, je vous ai dit que ça renvoyait un vecteur 2. Donc, on va ici euh, utiliser une variable de type vecteur 2, qu'on va nommer « axis2D ». Alors, on va mettre un « a » minuscule parce que sinon, ça pourrait prêter à confusion. Et là, on va aller utiliser notre classe OVR, donc OVR input, euh, point. Et là, on va faire de nouveau un « get ». Et on va aller chercher maintenant l'OVR Input. Point. Et là, on va aller chercher l'Axis 2D. Alors, vous avez aussi l'Axis Row 2D qui va vous renvoyer des valeurs comme euh, pour euh, le GetAxis au niveau des flèches directionnelles du clavier. Qui vont aller de 0 euh, à 1 et moins 1. Enfin, toujours les mêmes valeurs. Sauf que là, il n'y aura pas de valeur intermédiaire. Donc là, on va utiliser euh, l'Axis 2D. Et évidemment on va euh, devoir spécifier ici que c'est le euh, primary touchpad évidemment comme si on est sur oculus go on n'a qu'une seule manette et euh, c'est toujours le touchpad primaire primaire donc euh, ensuite on peut aussi spécifier on va le faire sur quel contrôleur OD si on est sur un contrôleur de gaucher la main gauche ou la main droite donc ovr input et ça on l'a déjà vu c'est toujours la même chose donc ça va être right track head, remote. donc Maintenant, je récupère tout simplement la valeur dans cette variable axis2D. Donc, je vais devoir tout simplement maintenant déjà créer une nouvelle variable de champ texte. Donc, je vais l'appeler ici txt euh, touchpad. touchpad. Ah, oula Voilà euh, Et on va s'en servir déjà pour mettre à jour la valeur. Donc, on va dire ici que txt pardon, txt touch, touchpad, point texte. Est égal, et donc là on va marquer, ben on va écrire touchpad, voilà, et on va concaténer ça avec la valeur de l'axis 2D qu'on vient d'avoir ici. Alors on va pas s'arrêter là parce qu'on a créé ce fameux cube et euh, qui est avec ce petit curseur. Donc on va s'en servir en même temps pour le déplacer pour bien comprendre comment ça marche. Donc je vais créer ici euh, un public game object. Qui va s'appeler euh, curseur par exemple alors je sais pas je pense que ça va poser problème euh, allez curseur on, on va mettre euh, cube curseur voilà donc je vais me servir de ce game object maintenant pour le repositionner alors on va tout simplement faire une, transform, euh, une translation de une translation vecteur donc je vais aller chercher ici cube transform je vais faire un transform.translate et évidemment le vecteur de direction, bah, ça va être le vecteur que j'ai là-haut, l'axis 2D, que je vais multiplier tout simplement par time, point delta time, ça on a l'habitude. Ça me permettra en fait, quand je vais déplacer euh, mon objet, de faire une translation de vecteur, sur le vecteur, alors si je monte le doigt vers le haut, évidemment, euh, je vais avoir pour X 0 et pour Y 1. Donc, ça sera l'équivalent d'un vecteur up, tout simplement. Et vous avez compris, les valeurs intermédiaires, ça me permettra de le déplacer. Donc, on enregistre tout de suite ça et on retourne dans Unity. On va aller renseigner au niveau de l'Input Manager dès que ça a compilé notre cube dans, ici, euh, le cube curseur, Voilà. Et le champ texte TXC Touchpad. Donc le voilà et le cube ici. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à compiler de nouveau notre projet. Donc pour ça, on va dans Oculus, OVR Build et ici, on fait un APK and Run. Et euh, maintenant, je vous retrouve tout de suite dans le casque. Alors, la scène Unity se lance dans notre casque Oculus Go et on va pouvoir observer que si maintenant je touche le touchpad, on voit bien les valeurs du touchpad qui bougent sur l'axe X et Y. Donc là, je vais essayer d'aller vers la droite, on est bien à 0,8, bon, on s'approche de 1, c'est pas forcément euh, évident. Là, je vais monter et donc on, a, on approche de 1 sur l'axe Y, vous pouvez voir que je suis à 0,8. Descendre, voilà, j'arrive à le bloquer à moins 1, tout va bien. Et je vais finir pour aller sur la gauche, on voit bien que je suis à moins 0,7, bon, je suis pratiquement à moins 1, voilà. Bon, c'est pas forcément évident, faut dire que la qualité du du touchpad sur l'oculus go c'est pas ça euh, c'est pour ça qu'on en fera souvent un système de swipe on peut voir que tout fonctionne bien euh, ce qu'on avait vu précédemment les boutons les positions locales la rotation locale et savoir sur quelle euh, main on utilise euh, le contrôleur donc voilà maintenant vous avez appris à exploiter le touchpad de votre oculus go